Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Poulki Bah on défense du Xeno. C'est l'heure de la Fast Review Death Watch. C'est parti pour cette Fast Review du Codex Death Watch. Pour l'occasion, j'ai invité Tonton Poulki. Salut euh, Depuis combien de temps est-ce que tu as pris en main ce codex euh, J'ai pris la décision de jouer ce codex à la sortie de l'ETC parce que j'avais envie de changer des, des, des gros codex et de me creuser un petit peu la tête sur euh, bah, les, les codex oubliés, dira-t-on. Hein, Donc euh, euh, clairement, la fin de l'ETC, c'est euh, globalement septembre, c'est la rentrée ouais, euh, en septembre. c'est ça. Ok. Euh, avant d'attaquer les propos que tu vas pouvoir développer sur ton analyse du codex oui. euh, par ton expérience de joueur, il est important de rappeler systématiquement qu'au début de ces vidéos, que les fast review Commander TV n'ont pas vocation à faire un listing exhaustif de ce que vous avez dans le bouquin ouais. et euh, qu'ils sont basés sur juste un partage d'expérience de joueurs et donc d'une analyse, des entrées, des synergies, de ce qu'on trouve fort, de ce qu'on trouve fait. moins fort. Ce n'est pas une science exacte. Ah ce que toi, tu peux estimer être très bon, peu d'autres joueurs peuvent estimer ne pas l'être. Mmh, euh, voilà et C'est important de le dire au début des vidéos, partant de ce postulat et eh bien je te propose d'entamer la vidéo avec euh, ton déroulé de séance mon brave. Alors euh, bah, dans un premier temps on va parler de l'armée au global, euh, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont ses avantages inconvénients, ensuite se focaliser sur euh, certaines entrées et puis euh, après partir sur euh, les différents stratagèmes, euh, les différents euh, traits de seigneur de guerre et enfin, et euh, doctrines qui peuvent euh, être intéressantes ouais. Et pour finir, étant donné qu'on est sur un codex de l'Imperium, euh, on a cette, euh, cette possibilité de le combiner avec d'autres codex. Et euh, donc, euh, on va partir sur des compositions solo et des compositions dites de soupe ouais, impériale. Soupe impériale. Voilà. Donc là, on finira globalement par ça, par un petit ouais. peu les propositions de liste. Ça. Voilà. Alors, en parlant du codex brut de pommes de décoffrage euh, euh, tout net, euh, qu qu'est-ce qu qui te semble judicieux de présenter euh, de prime abord comme unité alors, euh, comme unité, avant de parler de, des unités en elles-mêmes, il, il y a quelques, quelques concepts de base qu'il faut comprendre sur le, la Deathwatch. Euh, déjà, ce n'est euh, un, pas un chapitre à proprement parler Space Marine, c'est on prend les meilleurs éléments de chaque chapitre Space Marine pour euh, combattre le Xenos, quel qu'il soit. La Deathwatch n'aime pas le Xenos. Non, non, ils n'aiment ils pas trop le Xenos. Et du coup, de là, euh, on a ce qu'on appelle euh, les missions tactiques. Donc déjà, d'entrée de jeu... Avant de faire euh, une, une partie ou une, une liste d'armée, pensez que, euh, peu importe l'adversaire, vous allez choisir une data sheet, donc, euh, soit, les, euh, soit les QG, soit les euh, élites, soit les attaques rapides, etc. etc. Ouais. Et de base, toute votre, euh, toute votre armée, gratuitement, va pouvoir relancer les 1 pour blesser sur cette datasheet-là. Sur ce type de data sheet. Okay. Exemple, euh, tu joues contre euh, un adversaire qui va jouer 3 princes tyrannides. Qui est donc une data sheet QG, ouais. tu peux décider de déterminer que le slot QG, tu vas lui tambouriner le point. <rire> Exactement. Et donc tu relanceras les as sur les slots QG. Voilà, nativement, tu, tu relances les as. Donc par exemple, ça t'empêche de prendre par exemple un lieutenant. Ouais, ça ça t'évite de prendre très un très lieutenant bien. et ça fait des points. Donc ça, c'est une des grandes lignes déjà ça, du Ça, c'est une grande ligne du codex. Ensuite, la deuxième euh, lignée du codex, c'est que toutes les troupes d'infanterie qui utilisent des, des armes à bolt, alors, elles sont listées, je ne vais pas vous faire la liste parce qu'elle oui, est longue, comme ouais. droit, mais voilà. Mais toutes les infanteries de base euh, vont avoir des munitions spéciales qui sont au nombre de 4. Euh, la première euh, va permettre d'avoir un plus 1 pour toucher pour les unités qui sont à couvert. Euh, la deuxième va permettre euh, d'améliorer sa PA de 1 en améliorant sa portée de 6. La troisième va permettre d'améliorer sa PA de 2 mais en baissant sa portée de 6. Et la dernière mais pas des moindres, euh, celle qui va te permettre de blesser à 2+, plus peu importe la cible à partir du moment où c'est ni une figurine titanique ni un véhicule. Ouais. Et c'est celle-ci qui va beaucoup beaucoup nous intéresser dans énormément de cas. Et enfin, euh, c'est leur stratagème, parce qu'ils ont des stratagèmes dédiés à chacun des codex Xeno. Ça c'est super Donc, euh, intéressant. Orc, euh, voilà. Ça c'est hyper important parce que euh, contre certains codex, ça va nous donner vraiment des clés de réussite. Contre, euh, contre certains codex. Okay. Et enfin, euh, le, le, le, ce qui fait la, le cœur de, de la Death Watch, Sa beauté un peu, son... c'est ouais, sa personnalité, c'est le côté Kill Team. C'est-à-dire qu'on fait des unités mixtes. En plus de mixer les chapitres, on va mixer les différents types d'unités. C'est-à-dire que vous allez avoir des unités de base qui vous permettent de rajouter des spécialistes en Donc partant en fait, d'une base. Dans une même unité, tu peux accéder à un intercessor à un un agresseur, Tout à fait. À un mec en moto, à un ouais, mec en acteur ça. dorsal, etc. Alors dans une même unité. voilà c'est euh, les primaris avec mmh. leurs spécialistes ouais, primaris et voilà. les euh, les classiques avec leurs leur, leur euh, spécialistes. Bon, déjà présenté comme ça, ça ça ça ça dénote une certaine polyvalence euh, ouais. en termes de jeu. Tout à fait. Ouais tout en gardant euh, la plupart des avantages du Marines. Donc euh, ces, ces, ces stratagèmes classiques vont être le bombardement orbital, ou alors euh, le fait de pouvoir faire une deuxième phase de combat pour 3 APC, le fait de pouvoir faire retaper un... Enfin voilà, tous les stratagèmes connus du Space Marine et qu'on aime bien euh, sont dedans, sont, dedans, sont okay. utilisables ouais. par la Deathwatch. Donc euh, on va passer tout de suite aux différentes unités. Euh, en commençant par les QG, parce que les QG, c'est quand même le. le... C'est par là que le codex commence. Voilà, c'est ça, de toute manière, ouais. donc, on ne va pas faire autrement. Hein. Ouais. Euh, on va parler de deux, deux grands choix QG, que sont euh, le Watchmaster, donc, qui est l'équivalent du grand maître Space Marine, mais en Death Watch. Ouais. Euh, alors, c'est un personnage qui est intéressant, pourquoi Parce qu'il donne une, une bulle de reroll à 6 pouces de lui, ouais. mais full Tout reroll, toutes les touches. C'est le maître de chapitre C'est Marine. Hyper, hyper intéressant. Et, euh, et en plus, c'est un personnage qui n'a euh, qui pas à rougir parce qu'au corps à corps, il a quand même une lance de, de gardien comme les Custodes, ouais. euh, une invue à 4, et euh, surtout, il peut changer la fameuse mission tactique dont je parlais tout à l'heure en cours de partie Ça pour un PC. Ouais. Alors que logiquement, ça coûte 2 PC. Ouais. Donc c'est plutôt, plutôt pas mal. Du Mais coup, le, en fonction de le, le gros point négatif, on en parlait tout à l'heure, ah de, de cette figurine, c'est qu'elle n'a pas accès à son réacteur dorsal. Et ça, ça en fait un mec à pied euh, qui ne va pas forcément réussir à suivre ouais, son à armée. Et qui coûte cher en points. Et, euh, et du coup, euh, ça en fait pas forcément le, le choix de QG vers lequel on s'oriente systématiquement. C'est ça. c'est ouais. ça. Et en fait, c'est un choix de QG qui va, être un, qui va être intéressant si on fait une liste vraiment full Death Watch. Et qu'on va mettre des transports ouais, ouais, ouais, pour ouais, projeter, clairement. pour projeter le personnage. Ou alors, on le verra plus tard. Il y a quand même un stratagème qui permet de téléporter une unité. On peut le mettre dedans, ouais. mais on aura plus envie de téléporter une grosse ouais. unité qui impacte, qui impacte vraiment. plutôt qu'un qu perso. Voilà, ouais. tout à fait. Donc, du coup, ce qui nous amène au deuxième choix QG. Et là, c'est, c'est vraiment euh, connu. Ton cœur hein. Voilà, exactement. Hein, je ne peux dire que ça. Euh, c'est le, le Watch Captain Marines. Et pas Primaris. Euh, parce qu'on peut lui mettre un jetpack. Parce qu'on va pouvoir lui mettre un marteau tonnerre et un bouclier tempête qui est passé à euh, 10 points et... non 5 points, pardon. 5 points depuis le chapter approve. Donc du coup on est sur un personnage à 124 points euh, qui va avoir 4 attaques, touche sur du 3, euh, force 8, euh, dommage 3. 3 net, enfin qui est vraiment un très très gros personnage qui bouge vite, qui peut fep, qui donne une reroll des 1 pour toucher. Ouais. Donc si on y pense quand on combine euh, avec certaines unités, on va avoir le reroll des 1 pour toucher et le reroll des 1 pour blesser le natif pour des unités, enfin voilà, on peut faire des combos qui sont vraiment vraiment intéressantes, c'est des persos qui bougent vite, qui mine de rien sont qui avec euh, leur leur bouclier. Ouais, ouais, donc euh, donc voilà et, euh, et euh, qui n'ont euh, bah, qui ont pas à rougir au corps à corps quoi. qui peut être vraiment un bon contre-clause euh, vraiment intéressant. Et on peut en mettre jusqu'à 3 dans une liste à 2000 points donc euh dans une liste full, full, ouais. full euh, des watch où ouais, on, on, euh, on pense à prendre ce, ce petit monsieur. Voilà. Après, sinon, euh, pour les autres choix QG, clairement, euh, je ne m'attarde pas trop dessus parce que, bon, voilà, il n'y a, a pas grand-chose. Peut-être le Librarian en jetpack, encore une fois. Euh, lui pour pouvoir le projeter et pouvoir donner une source d'antipsy Alors, du coup, en termes de sorts, le Libran a accès au même sort que les Marines. Au même sort que les Marines, voilà. hein, clairement. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de fantaisie. Il n'y a pas de C'est euh, pas, de fantasy, non, euh, pas non, très non, fantastique. Non. Voilà, c'est bon, du, du classique. C'est ouais. bien, c'est le même prix qu'un qu ouais. bon Concrètement, les, les sorts Marines sont pas dégueulasses. On pense à la Null Zone il y a des trucs intéressants. Néanmoins. Euh, ouais, c'est une chargeur qui est assez assez importante ouais. et on a globalement rien pour les stabiliser ah bah non, non, non. Et, euh, et du coup ça fait que ces psychers deviennent anecdotiques ah, non, pour avoir clair. de l'impact c'est clair donc euh, ouais effectivement pas y a aussi euh, le, le personnage clé enfin pas le personnage clé mais le personnage phare on va dire de la deswatch watch qui arrivait en même temps que la boîte de base qui était artemis ouais, artemis Ton... qui est vraiment très sympa donc, Moi, je toi, l a... L a... la, la figurine est magnifique après ouais. sur la table de jeu je sais pas ce que ça vaut bah il est, il est mignon et ouais. et la belle épée, et puis un voilà. super flingue on, et une jolie passe. bombe. On passe. Artemis, si tu nous regardes, voilà. on te salue. Moi, personnellement, Artemis, je l'ai récupéré. J'en ai fait un Smash Captain. Hein. J'ai mis un bon gros marteau, un bouclier. Voilà. Et voilà, il est, il est cool. Hein. Franchement, la, la figurine est top pour faire plein de choses avec. Du coup, après les QG, on passe On passe bah, au cœur du, du codex, en fait, les troupes. Tout simplement parce qu'on va avoir... Euh, ouais, ouais, c'est les fameuses kill team. Donc, c'est vraiment euh, le cœur du codex. Euh, D'un côté, les, la troupe Marines de vétérans. Et d'un autre côté, celle des Primaris. Euh, je vais parler d'abord des Primaris, parce que euh, bah, c'est tout nouveau, Games essaye de les mettre en avant. Et euh, sur le codex Death Watch, et bah, mine de rien, ils sont super intéressants. Euh, pourquoi Parce qu'avec leur bolter de base, euh, ils ont une PA-1, une portée de 30, en, et c'est une arme à tir rapide. Mmh. Donc ça veut dire que les mecs font 2 deux, deux tirs à 15 pouces. Euh, on parlait tout à l'heure des, des munitions qui peuvent agrandir la portée, donc ça veut dire que quand tu prends 6 de portée supplémentaire, bah, tu es à mi-portée à 18 pouces, tu donc PA-1 euh, quand même ouais. de base, enfin c'est quand même plutôt PA-2 du, ouais, ouais, du coup, PA-2 du coup, PA-1 de base, voilà donc 2, ouais. ça peut être plutôt intéressant, mais encore une fois la munition qui va nous intéresser c'est celle qui blesse à 2+, plus, ouais. parce que bah, tu peux, tu peux je blesse, ta blesse ta, tu à 2+, plus ouais. et j'ai moins un euh, natif avec, euh, ouais. avec l'arme, donc ça déjà c'est super intéressant. Euh, les primaristes euh, bah, touchent bien, ils touchent à 3. Ouais, euh, ouais, et ils ont des 1 parce qu'on a mis un Captain pas trop loin. Euh... Tu peux en mettre jusqu'à combien dans une squad bah, 10. Tu peux en mettre 10. Tu peux en mettre 10, ouais. mais là où ça va être intéressant, c'est de prendre une base de 5 intercesseurs. Ouais. Et après, rajouter les spécialistes euh, primaris. Yes. Donc les spécialistes primaris, on peut mettre des, des blasters, ag... ouais, des, blasters hein. des rivers mais surtout des agresseurs et des incepteurs. Pourquoi je dis surtout sur ces deux-là Parce que... Bon, le Heldaster et euh, le River vont, vont être intéressants, mais euh, ce qu'on va attendre de la Deathwatch, Watch, c'est de développer un grand, grand, grand volume de tirs, et donc du coup de panacher des tirs qui vont être euh, très impactants avec des munitions spéciales et un volume de tirs qui vont saturer après derrière pour finir le boulot. Donc euh, on va partir sur des unités mixtes avec des agresseurs, des intercesseurs et le petit Inceptor. Pourquoi l'Inceptor Parce que l'Inceptor te permet. De désengager et de tirer quand même avec tes primarismes, même si tu t'es fait cliquer ouais, au corps ça, à corps. C'est d'une importance capitale parce que sans ça, l'unité serait, à mon sens, clairement pas intéressante. Bah, parce ouais, qu'une unité qui sais. est là pour tirer, si elle n'a pas de bonus, je prends par exemple l'exemple du taux qui a des bonus avec ses contre-charges, mmh, avec tout ses trucs, sûr. etc., ou même des strats, etc., ou des personnages si, qui redonnent la, si la possibilité. Si tu pas ça, une mmh. unité qui tire et qui n'est pas capable de se désengager et continuer à tirer. Ouais, une fois qu'elle est loquée, voilà, elle ne sert, sert plus à rien. Ça de euh... beaucoup de figurines, oui, d'Aleman Russ et de plein de, de plein de figurines dans ce style. Bah, par exemple, dans le Codex Marines, quand tu prends 6 agresseurs, mm. une fois que tu les as cliqués au corps à corps, alors certes, tu te prends une douche de tir avant, ah, mais oui, une oui, fois oui, que tu les as cliqués, mais... ils tirent plus. Ça. Alors oui, ils impactent au corps à corps, mais peut-être pas assez quand ah, tu tombes oui, sur de masse. la masse, tu n'impactes pas assez avec tes gants ouais. Alors que là, tu vas avoir 5 intercesseurs devant, l'inceptor et tes 4 agresseurs derrière. Alors si tu peux désengager tu peux désengager et tirer. Et euh, encore plus, si tu te désengages bien, tu peux même désengager sans bouger tes agresseurs. Ouais. Et du coup, tu tires deux fois. Ouais. Voilà, il y a des, y a des ouais, petits oui. tricks qui peuvent être euh, intéressants. Alors par contre, les agresseurs n'ont pas les munitions SP. Oui, bah il oui, ne faut pas... les bah, déconner euh... non plus, ça serait juste génial sinon, hein, mais bon. Voilà, euh, en gros, avoir, euh, avoir des intercesseurs euh, comme base avec des armes à PA, même si c'est que PA-1, euh, et les munitions SP, plus après derrière le DACA, euh, qui est quand même plus, mmh. un, plutôt intéressant des agresseurs, c'est plutôt pas mal. Et puis chaque mec va avoir 2 PV, et c'est surtout que si on met 5 intercesseurs, 4 agresseurs, un Inceptor, on a 5 figurines en du 4, mais 5 figurines en, en du 5. Donc la majorité de l'unité est en du 5. Exactement. Donc, euh, et ça, euh, 20 PV en du 5, sauvegarde à 3+, ça commence à être non, chiant non, non, ouais, à sortir d'un Des Les figurines pour 2.com en début de game, tu peux les mettre à 2+, puisqu'elles sont dans un couvert. En plus, ouais. Tu... C'est clairement, clairement non, un bel outil. C'est super intéressant. C'est polyvalent. C'est super intéressant. Et ce sera d'autant plus intéressant, on le verra, quand on, quand on se penchera sur, sur les, les différents stratagèmes. Ensuite, euh, l'autre choix de troupes, qui est le pendant Marines, qui sont les vétérans. Donc, de base, les vétérans sont intéressants parce que euh, c'est des mecs qui... Euh, euh, Touche sur du 3, qui ont deux attaques de bas chacun, ouais. euh, qui a un bon commandement, enfin voilà, ouais. ils sont plutôt intéressants. Et surtout, ces mecs-là ont accès à l'ensemble de l'Arsenal Space Marine, ouais. mais chaque mec. Ouais. Et l'ensemble de l'Arsenal Space Marine c'est vu euh, un petit coup en point assez intéressant ah baissé bah ouais, ouais, ouais, euh, sur, sur euh, le choses. chapter approved, qui mmh. est le bouclier tempête. Ouais. Et, euh, et en fait, tu peux mettre tous tes tocards à 3 plus à vue pour 2 points par personne. C'est exactement ça. Ouais. Donc, en fait, la, la baisse de coup en point du vétéran. Euh, avec un bouclier à deux points, bah, ça fait qu'on a le même coup en points que les anciens vétérans. Donc euh, ouais, ouais. 16 points. 3, avec une 3 plus 1 vu. Mais avec une 3 plus 1 vue. Ouais. Donc les mecs ont deux attaques, une 3 plus 1 vue et un bolter. Bolter avec les munitions SP. Ouais. Donc du coup, tir rapide, à, ouais. à 12 pas. Tu peux faire de la PA, tu peux blesser de plus. Voilà. voilà. Mais, Mais, ils ont accès à l'ensemble de l'arsenal des Space Marines. Donc on va faire quoi on peut leur mettre soit euh, bah, un lance-plasma, soit un fuseur, soit un fulgurant, en fait. Euh... Un fulgurant qui fait quatre tirs à, de... ouais. à courte portée. Le fulgurant, par contre, qui n'aura pas les munitions euh, SP Eh bien si. Ah bon Et bien sûr que si. Il a les munitions SP. Le ouais. Stormbolter a les munitions SP. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ouais. C'est que du coup, tu vas avoir un mec qui fait 4 tirs à courte portée qui blesse sur 2. Et qui en plus a une 3 plus 1 vue. Ça commence à déconner zéro. Ah ouais. Alors, ça, c'est quand tu veux vraiment les accès tir et tankiness. Mais après, tu peux aussi choisir de ne pas mettre le bouclier et de leur mettre une épée tronçonneuse qui est gratuite. Donc, les mecs passent à 3 attaques 3 par attaques. tête de pipe. Ah, ça commence à être bien. Ouais. Ça commence à être plutôt 10, intéressant. 30 attaques, effectivement, c'est cool. C'est exactement ça. C'est hyper intéressant. Et après, derrière, encore une fois, ils vont avoir la possibilité d'ajouter des spécialistes. Les spécialistes que vont être les Vanguard les Terminators et les Bikers, chacun donnant un bonus euh, à l'unité. Donc C'est-à-dire que le Vanguard va permettre de désengager et tirer. Le Terminator, avec sa balise de téléportation, peut permettre de faire un redéploiement stratégique s'il y a besoin à un moment donné. Et le Biker va permettre de désengager et recharger. Donc, c'est super intéressant. Et enfin, la dernière entrée de cette unité, c'est le Black Shield. Black Shield qui a les mêmes caractéristiques qu'un sergent, donc il a trois attaques, contrairement au vétéran classique. Il est à 16 points et non pas 14 comme les vétérans. Mais pour 16 points, on a une figurine qui a trois attaques et les mêmes caractéristiques qu'un vétéran, mais surtout la possibilité de donner à l'unité la règle spéciale, intervention héroïque. Ça, super intéressant. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'on va avoir une unité de 10 figurines. Donc, avec une grande emprise sur la table, ah, qui tire ouais. énormément, qui a une bonne tankiness. Et si on s'approche un peu trop, paf Qui vous bloque au corps à corps. Ah, carrément très, très intéressant. C'est hyper, hyper intéressant. Et en fait, il y a plein, plein, plein de petites synergies à faire, des combos à faire. Et soit, en fait, l'adversaire dont vous tirez dessus s'en débarrasser, soit il ne peut pas trop s'approcher, donc pas trop manœuvrer ah, Donc, ah. si vous positionnez correctement vos unités, bah, ça peut vous, faire, vous permettre de bloquer des, ah, ouais, des, des, des, des charges, ou ce genre de choses-là. très bien. Donc, c'est vraiment plutôt, plutôt intéressant. Et donc, du coup en synergisant avec le capitaine les bonnes, euh, les bonnes munitions, euh, etc., Et bah, du coup, on va avoir des mecs qui rollent les uns pour toucher, qui rollent les uns pour blesser, euh, qui blessent ça de plus, ou euh, voilà qui ont un, un déluge de tir assez hallucinant, qui désengagent et peuvent tirer, qui désengagent et peuvent charger, qui peuvent se redéployer s'ils ont un, un, un Terminator. Et encore une fois, c'est une base de 5 vétérans, et après, vous rajoutez ce que vous voulez derrière. Donc, par exemple... Il y a aussi la règle classique des Space Marines qui est escouade de combat. À partir de 10 figurines, vous pouvez splitter votre unité en deux. Donc ce que vous pouvez faire, c'est avoir 5 vétérans, 5 bikers, et un peu comme les primaristes, vous avez une unité qui, qui passe en du 5, qui a 15 PV, sauf que vous pouvez utiliser la règle escouade de combat, splitter l'unité en deux en début de partie, et avoir 5 motos qui sont OP++ puisqu'elles sont en choix de troupes. Ouais, oui, ouais, ouais. on peut bouger avec ces cinq unités-là, mettre les cinq vétérans planqués, je sais pas trop où, dans ouais. un, un couvert, un truc comme ça, si on en a envie. Ouais, ça se tient, aussi, ouais, ça okay, se tient bon. aussi. Ou ça peut se faire TP. C'est enfin, y a, y a... intéressant dans la mesure, en fait, c'est des armes que le codex que te donne ouais. et que tu peux t'en servir, effectivement, selon les situations. Euh... Tu peux faire la même chose avec des, ouais. des Enfin, Moi, quand je regardais, sur, un, sur un, une, une liste monodex, euh, le fait d'avoir ces spécialistes avec les vétérans. Rendre tout le monde sur OP, hein. en fait, tu peux rendre toute l'armée toute sur OP. Ouais. Alors, quand tu parles de liste monodex, c'est qu'on ne prend que le codex que, ouais, que le codex pour de construire swatch. sa liste. Oui, tout, à, ouais. fait. tout okay. à fait. Ce qui n'est pas une mince affaire parce que bah, du coup, ça reste du space marine. Donc, des fois, il y a quand même des, des choses qui sont compliquées. Mais là, avec les munitions SP et avec les, les spécialistes qu'on peut rajouter dans les vétérans, c'est super intéressant. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est des unités qu'il faut tester. Il faut tester différentes combinaisons parce qu'il y a des choses qui vont être intéressantes en fonction de tel ou tel adversaire. Et euh, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses entre les motos euh, qui, euh, qui donnent l'endu 5 et euh, 5 boucliers tempête. Bah du coup, euh, on ne blesse pas si facilement et en plus, on a une bonne tankinesse. Donc euh, ça, reste, ça reste des unités qui sont hyper, hyper intéressantes. Et du coup, derrière, quand on, reste, quand on regarde le reste du codex, bah, on va tomber sur les escouades de biker, on va tomber sur les escouades de Vanguard, on va tomber sur les escouades de Terminator. Mais du coup, ils n'ont pas la même saveur parce qu'on euh, bah, a le choix les, de les prendre en troupes. Euh, ah ouais, tu peux pas euh, juxtaposer tous ces bonus et… C'est ça. Ouais. C est, c est, tu ne peux pas stacker tous les bonus alors que sur les, sur les, les team tu peux. Tu tu peux. Ouais. Et c'est ça qui est super intéressant. Bon, après, ils ont quand même toujours euh, ouais, les, leurs avantages, les, leurs avantages les, troupes, euh, les, les munitions spécifiques quand tu as des Storm Bolters, ce genre de choses-là, qui est quand même pas décollant. Mais c'est c'est pas la même chose. Ouais, ouais. C'est pas la même en chose. En termes de jeu, c'est clair que ça ne donne pas les ouvertures et la polyvalence que tu vas avoir non, tout à fait. avec ces unités qui désengagent, qui rechargent, qui tirent, euh, etc. etc. Clairement. Et en fait, du coup, tu te dis, bah, c'est quand même super facile d'avoir euh, un bataillon avec donc, deux choix QG et trois troupes. Ouais. Parce que les troupes sont tellement intéressantes que oui, tu vas les prendre, évidemment. Ouais. Et tu vas prendre, entre guillemets, que ça. Et du coup, est-ce que ça aussi, ça n'éclipse pas le reste du codex, comme tu disais Parce que, clairement, après, euh, qu'est-ce que tu vas chercher derrière tes troupes bah, du coup, pas grand-chose. Alors, le, le reste, bon, ça reste sympa, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'OP++, et puis, bah, c'est qu'une escouade de Terminator, mmh. ou c'est qu'une escouade de Biker. Oh. Est-ce qu'ils qu ont, est qu ont subi une baisse de coût en points assez intéressante au chapter approved pour bah... les rendre jouables Le Terminator, oui, a baissé en points, et du coup, euh, je pense qu'il peut avoir sa place dans le sens où il donne aux vétérans une mobilité supplémentaire euh, une mobilité supplémentaire avec ces fameuses balises ouais. parce que du coup l'idée de l'idée de la des watch c'est de le enfin moi elle ma, ma vision du jeu sur la des Watch c'est que on a ces stratagèmes de téléportation qui vont nous permettre de placer nos, euh, nos, nos troupes au, au bon ouais, endroit ouais. mettre une grosse douche de tir serrer les fesses pour pas mourir derrière à la contrecharge ouais. ou au tir ou machin et après, derrière, pouvoir se replacer euh, rapidement, donc soit avec des Vanguard et des motos qui ont quand même un déplacement plutôt important, soit avec bah, des, des outils de redéploiement. Donc, on va avoir, bah, par exemple, la, la, la fameuse balise avec le Terminator. Ouais. Et, euh, et pour le reste du codex, il bah, y a trois choix qui restent encore euh, intéressants, euh, qui vont être le Rhino, parce que le Rhino, mine de rien, bah, ça reste un bon transport de ouais, troupes. ça reste un bon transport. C'est on... toujours cette IPV en 7, à 3+. Et... C'est hyper fort et surtout, Oh, le Rhino, on peut mettre deux stand Bolters. Stand avec les munitions SP. Ah ouais, encore une fois. Donc du coup, ça peut balancer huit tirs avec euh, de plus pour blesser si on a envie. Ouais, ça, avec reste, les fameuses... ça reste un Rhino, c'est pas exceptionnel, mais effectivement, c'est toujours un plus. Ouais. mais c'est toujours un plus. Ouais. C'est toujours un plus. Ensuite, il y a le Repulsor. Ça reste dans, la, dans cette optique d'avoir une armée d'antimasse. Euh, c'est un véhicule qui développe quand même beaucoup de tirs. Et dans une, dans une liste monodex, encore une fois... Euh, bah, le Repulsor, pour moi, à sa place en fond le cours, parce qu'on euh, en met deux ou trois euh, en fonction des points qui nous restent, avec un Watchmaster qui est là et qui donne la full reroll. Et euh, en fond, si on a la bonne mission, bah, on reroll les uns pour blesser aussi. Et avec les différents stratagèmes, on peut blesser Et le Repulsor transporte qui Des primaris. Des primaris. Voilà. Donc ça, ça, ça c'est aussi. Tu transportes ton, escouade de... ton Alors, escouade de troupes primaris. Du coup, du coup où... tu ne peux pas mettre le jump pack. Bah, tu ne peux pas mettre le jump pack et euh, l'agresseur prend euh, deux places ouais. dedans. Donc, soit tu. Après, ouais. franchement, 10 intercessors, c'est très bien taf. aussi. Ah, hein, ouais, ça, ça vraiment, ça fait le taf. Hein. C'est euh, un, un véhicule qui est intéressant. Et puis, tu disais tout à l'heure aussi euh, qu'il pouvait bénéficier de stratagèmes qu'il rendait, euh, qui rendait du coup aussi impactant, euh, hum. notamment le fait d'avoir le plus 1 pour blesser. Plus 1 pour le blesser, oui, tout à fait. C'est vraiment hyper intéressant. Et euh, bah voilà, ça c'est pas c'est pas comme un guilliman. Oui. Mais euh, quand on met les, les bonnes combinaisons, euh, on peut rendre un répulsor vraiment ouais. très impactant. Oui, parce que pour revenir sur le Gulliman, on avait vu qu'avec le codex Space Marine, vous le découvrirez sans doute dans une review, euh, Commander TV, sur mm. le codex Space Marine. Le, euh, le répulsor, euh, il est intéressant en ultramarine avec Gulliman, puisqu'on a la full relance des touches et des blesses, et ça en ouais. fait un outil euh, de saturation ah assez bah impactant. De déblayement de troupes euh, assez... Ouais, C'est un, ah un châssis ouais. qui fly. C'est euh, un châssis qui fly, et, 48, qui euh, ouais, ouais. Euh, bon... Ouais. Voilà, ce qui est... c'est aurait pu faire une bonne entrée, qui reste une bonne entrée aussi sur le codex qui Il reste -Watch. aussi une bonne entrée ouais. en Deathwatch okay. et il y a quelques-unes un, quelques de ces armes qui ont les munitions SP, encore une fois. Ouais. Donc euh, voilà, c'est ah, des ouais, petites touches comme ça. Ouais. Une bonne surprise pour moi de, de ce chapter à Prouve, c'est euh, le Corvus Blackstar, pour mmh. la simple et bonne raison qu'il a vu son coût en points réduire euh, mais également qu'il a vu certaines de ses règles SP changer. Alors en fait, le Corvus Blackstar, c'est quoi C'est un transport de troupes Deathwatch volant, euh, qui développe du tir un peu à la manière d'un Raven, mais beaucoup moins important, euh, parce qu'il euh, y a différentes combinaisons, mais moi la combinaison que j'aime bien, c'est un Hurricane Bolter, euh, de canons d'assaut, et euh, des missiles euh, antiaériens. Et pourquoi il est intéressant ce Corvus Blackstar Parce que sur certains match-up, euh, il a un petit équipement qui coûte, je crois, 5 points maintenant, qui avant faisait reroll les... 1 de sauvegarde d'armure contre des tirs d'unités de, ayant ouais, la règle Fly. C'était nul avant. C'était nul avant. Et maintenant Et maintenant, en fait, ça fait moins 1 pour toucher aux unités Fly qui le ciblent. Sachant que de base, il a la règle supersonique qui fait déjà moins 1. Donc, ça veut dire que toutes les unités qui ont Fly qui lui tirent dessus ont moins 2 de base. Ouais, effectivement. Et bien, bah, compte du taux ou compte de, je compte de, sais pas, de la chaîne Inspire, tout ce qui a Fly. Enfin, voilà, il y a plein, plein, plein de choses qui ont Fly. Moins deux pour toucher de base. Ouais, c'est pas mal. Le truc à 16 PV, en du 7, mmh. une save à 3+. la question qu'on veut savoir, c'est combien il coûte ce Corvus Eh bien, ça fait 224 points, je crois, ah, environ. C'est cher. cher, mais, mais c'est un transport de troupes. Oui, mais est-ce que tu peux transporter des primaris Non, ah, tu peux transporter ah. des vétérans. Des vétérans boucliers Ouais, des motos aussi, ah, tu peux et flouter... des ventes, bien oui, sûr, vrai, oui, c'est vrai, parce que monsieur. dans l'image de Death on voyait des mecs en bike qui ouais, débarquaient qui du... du bordel. <rire> là, on en des wheelings, ils étaient chauds gars, ouais, hein. non, C'est <rire> vraiment intéressant, et du coup, ça permet de mettre, on parlait de, de, de, de, de la kit team de tout à l'heure, vous pouvez mettre, euh, ça fait 7 vétérans, avec bouclier, un vanguard et une moto. Hum. Et vous pouvez mettre tout ça dans un Corvus Blackstar. Ouais, puis ça te fait une bonne unité, entre guillemets, de contre-close dans ton châssis, qui va saturer, et quand le mec va vouloir t'envoyer des, des trucs pour te closer, tu peux débarquer, euh, tu ça. Peux débarquer la bande à Gustave, ouais, qui qu lui régler des et en comptes. Plus, et ça bouge très vite, en ah, plus, ouais. c'est un volant. Donc, tu, tu, le premier tour, tu fly, tu, tu te mets au milieu. Ouais, là. Ça, il, a des, il a des grandes ailes, je pense que si tu jettes, <rire> il devient plané. Non, non, et puis surtout, ce qui est très bien, c'est que ne faut pas oublier que la moto a 14 de mouvement, plus les 3 pouces ouais, de débarquement tu bouges quasiment 19 ouais, ouais. entre le socle et tout enfin tu bouges de 19 tu as le vanguard qui suit de, de en bougeant de 12 et après tu as les, les petits vétérans qui courent ouais. comme des, des ratés derrière limite super intéressant en début de game de poser ton corvus limite de zone ah, c'est ça et tu débarques avec ta moto qui fait 19 tu fais ton petit cordon avec tout le ah, monde derrière ça. Et tu ça se retrouve très vite à une charge assez facile à faire exactement ouais, ouais, exactement et c'est là où c'est là où je trouve que c'est un intérêt alors après c'est pas ultime hein. non ouais. le... Mais c'est un, voilà. un petit trick qui peut être sympa, et puis la figurine, moi je la trouve rigolote, ouais, ouais, enfin, la, la figurine elle n'est pas dégueu, c'est un truc sympa à peindre, enfin, voilà. je ne suis, suis pas un grand peintre, mais je, moi j'ai pris plaisir à peindre le mien, c'était vraiment sympa, et euh, ouais voilà, c'est euh, une solution de plus. Donc on a survolé globalement les unités qui te paraissent être les plus intéressantes du codex, ça ne fait pas des autres unités, des unités qui sont nulles, non, mais non, voilà. euh, ça en fait des unités qui sont sans doute moins optimisées. Mmh. Ça reste euh, libre euh, aux joueurs aussi d'aller chercher les combinaisons euh, qui peuvent estimer être, être fortes, tout simplement. Mmh, tout à fait. Euh, maintenant, on sait que la V8 elle, elle présente les codex aussi, enfin euh, présente la létalité du codex de par les stratagèmes ouais. et, euh, et donc c'est important qu'on en parle puisque mmh. euh, comme tu l'as dit au début de la vidéo, euh, ils vont avoir des stratagèmes hyper intéressants qui vont leur permettre d'avoir des armes sur des codex tout à fait. attitrés. Tout à fait. Alors déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, ils ont tous les, la plupart des classiques de, de stratagèmes ouais. Space Marine. C'est-à-dire euh, l'interception à, à 12 pas qui est vraiment ouais. apa, un, intéressante. Euh, taper une deuxième fois au corps à corps, ouais. euh, refaire taper un personnage qui est mort, le bombardement orbital aussi, contre les, contre les, troupes de, fin, contre les armées de masse, ça peut avoir son effet également. Euh, mais surtout, ils ont leur strat euh, dédié à la Death Watch. Ça, c'est classe. Le, le premier est euh, un des plus importants, qui est celui euh, qui va permettre en fait, de donner un plus 1 pour blesser sur une unité ciblée, donc par exemple... Euh, euh, je tire avec mon fameux répulsor sur un pack de plaque billeur. Je vais avoir plus un pour blesser sur cette unité. C'est un coûte de deux PC, mais en fonction du, du volume de tir que je vais engager, ces deux PC qui peuvent être vraiment bien, bien, bien ouais. vraiment ouais. très très bien rentabilisés. Ouais, quand on prend, tu parlais des packs où tu vas mettre 5 intercesseurs, trois euh, agresseurs, etc. Tu, tu développes quand même une certaine de main, couche de tir. Un... Le plus un pour blesser, il fait plaisir. Il est, il est vraiment super ouais. intéressant. Ouais. Il est vraiment super intéressant. Et là, du coup tu peux enfin tu peux aller chercher d'autres d'autres munitions que celles qui blesse le plus ouais. bon, voilà ça c'est anecdotique mais voilà ce plus 5 est hyper intéressant parce qu'en plus c'est pas euh, c'est euh, contre une attachide donc ça va être euh, bah, une attaque rapide un QG faut faire surtout surtout les flyers surtout euh, je crois qu'il n'y a que les que les véhicules et encore je me les transports et qui ne qui rentrent pas dedans mais je suis même pas sûr enfin quoi qu'il en soit vous avez plus un pour blesser sur la plupart des entrées euh, codex ensuite il euh, y a tout simplement le stratagème de FEP. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 unités en FEP euh, pour, euh, pour euh, un PC à chaque fois. Donc c'est super intéressant. Euh, on parlait tout à l'heure des unités mixtes. Bah, pour un PC, vous mettez euh, votre escouade de VT en mix en FEP qui peut arriver donc, à partir du T2 dans, le, dans la gueule de l'adversaire et Alors qui je peut développer un je gros, gros volume de tir Ce stratagème pour moi aussi il, est, euh, il va faire comme, comme tes unités euh, L'accès de tes unités à des personnages clés qui vont permettre d'avoir le désengagement plus charge, désengagement plus tir. Je pense que ce stratagème aussi, il a un rôle capital parce que euh, ça te permet de dédramatiser le j'ai pas le tour 1. Ouais. Et, euh, clairement, parce que te retrouver avec tes Marines. À pied dans la pampa ah, bah, euh, face à ça, des mecs vrai. qui tirent, c'est une tristesse. Euh, ça beau son, être du bon ouais, marine. Si tu peux être dans un couvert, la PA ça va vite, etc. Ouais. etc. On pense à des packs de, de 40 cultistes qui développent des tétrachiers de tir ouais. avec des plus un pour ouais, c'est Ça va être à plus dans un couvert. Tu peux te faire sécher. Ah, bah, euh, là, euh, c'est euh, une arme redoutable que de pouvoir mettre tes grosses ouais, bah, troupailles bah, oui, sûr, en réserve. Euh, surtout que tu l'as dit tout à l'heure, tes persos, tu les fous en réacteur le sol ils peuvent être en réserve aussi. Ouais, et puis après, euh, tu peux planquer voilà. d'autres choses sur la table. C'est la, la fête du voilà. slip. Ouais, c'est clair. Et euh, donc ça, c'est un stratagème important. Et ensuite, c'est euh, les stratagèmes dédiés aux Xenos. Ça, c'est classe. Et ça, ils sont hyper classe. Surtout dans un monde qui est euh, rempli de Xenos. Rempli de Xenos <rire> et surtout, il y a tout, euh, voilà, tout essence. Euh, on va avoir un, un panachage d'outils. De, de, de, pour pouvoir répondre aux invasions Xenos. Et qu'est-ce qu'on dit aux Xenos ?« Halt Xeno !» Du coup, ouais, sur les, par exemple, sur les trois grands codex euh, qu'on qu entend beaucoup en ce moment sur la scène de tournoi qui sont Toh, Orc et Eldar, et bah, pour chacun d'entre eux, on a des, des stratagèmes qui sont Alors, hyper intéressants. Intéressant. Euh, Est-ce qu'on peut savoir ce que tu peux faire contre de l'Eldar, par exemple bah, Par exemple, contre de l'Eldar, quand euh, une unité Eldar avec le mot-clé Fly finit son mouvement à 12 ou moins d'une unité D'infanterie, Deathwatch, j'ai le droit de lui tirer dessus immédiatement. Un peu comme un scan de specs, sauf que c'est à la phase de mouvement. Donc, du coup, ça force votre adversaire à se mettre hors des 12 pas, donc hors de, de phase de charge. charge. Ouais. Devoir utiliser un, un, un stratagème, enfin un sort ou un soul burst, par exemple, ouais. pour le faire bouger et ensuite charger. Donc, du coup, déjà rien que ça, ouais, ouais. avoir cette menace, c'est hyper, intéress hyper intéressant. Ça, c'est contre l'Aldar. Ça, c'est contre l'Aldar. Donc, c'est. Donc ça marche pour les brites, enfin pour les Spears, les motos, euh, les arcontes à moto, euh, euh, les araignées spectrales, enfin tout bah, ça, tout ça. Par contre, on a moins un pour toucher, parce qu'il ne faut pas oui. déconner non plus. Oui, euh, oui, voilà. oui, ça se tient. Bon. Ça se tient. Euh, donc ça, c'est un premier outil de répulsion contre l'Aldar. Contre le taux, euh, à la fin d'un moment où une unité taux vous a mis de la désignation sur votre unité, vous pouvez pour un PC enlever toute cette désignation. Ça, c'est énorme. Ça, c'est juste excellent. Ce, ce strat est excellent. Moi, j'adore. J'adore. Alors, après, ça empêche pas, ça empêche pas le, le taux de, de mettre juste un désignateur pour avoir son reroll D1 et qu'ils sont contents. Et, oui. et ça fait un PC contre un PC. Il on, peut le refaire on derrière le sait, avec On l'a vu, le taux, euh, c'est un gros bourrin. Il joue des Ripe Tide. Ce qu'il va vouloir aller chercher, c'est ses cinq marqueurs ouais. pour te toucher à plus un, relance des as ouais, et tout le bordel. Ça. Euh, voilà. Après, globalement, et là, génial. Ça, va, ça, va, ça va pousser le joueur taux à devoir mettre des marqueurs pour que un tu utilises partout. des points de com. Ouais. Ou alors, vrai. tout simplement pour Et te dire, tu ah, bah, es obligé d'utiliser tes points de com, non, il faut que bien. tu les crames. Ouais. Et euh, mais, mais clairement, ouais, fait, Et surtout, ça, toi tu as des grosses unités qui sont des gros packs que le taux va vouloir saturer à mort. Oui, bien sûr. Là, très très bon stratagème contre ouais. le taux. Mais ce n'est pas mon préféré. Mon ah. préféré, c'est celui contre l'orque parce que l'orque, là, dans la nouvelle mouture du codex, euh, bouge vite, charge vite, tire euh, bien, tire bien, il fait tout bien. Eh bien, il... bien. Voilà. bien, quand vous avez un, un fameux pack de, de 30 Boys et Wilsons qui vous a été téléporté avec un, euh, un dad jump un euh, juste toi, devant ouais. vous, euh, alors non seulement quand il arrive à moins de 12 de vous, bah vous pouvez utiliser un scan de specs pour lui tirer dessus, parce dans, que c'est quand tout même sa tout dans tout dans ça ça mouille. Bruit. Et puis, s'il lui reste des mecs, quand il veut charger, eh bah bien, le monsieur, quand on utilise le stratagème, pour chaque. Tuer tué en contre-charge, c'est un pas de charge en moins. Euh, Pensez-vous qu'il va essayer de charger vos agresseurs Pensez-vous qu'il va essayer de charger vos vétérans Eh bien euh, non. Non, non, sûr. non, non, non. Tu ne passes pas. Tu passes pas. You Pourquoi should should not pass. pass. Pourquoi Parce que il bah, y a la munition sp ou alors il y a la saturation de, des agresseurs à ce ouais. de, de conneries. Euh, clairement. Donc c'est hyper hyper fort. Moi c'est c'est un stratagème que je trouve génial. Ouais. Après il coûte de PC. Et tu peux le faire que sur un pack. Et tu peux le faire que sur un pack. Mais par exemple, au mais premier oui, tour, euh, tu te tu prévaut quand euh, même de la charge d'un pack. Donc ouais. bon, bah voilà. C'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà, ça c'est pour les, les stratagèmes. Après, il y en a d'autres qui sont plus anecdotiques, mais qui sont intéressants aussi, mais qui sont vraiment sur d'autres situations qui n'arrivent pas tout le temps. Mais là, là je voulais vous balayer un petit peu ce qu'il y, qu y avait comme situation le, le, le plus souvent possible. Euh, ensuite, je vais passer au train de seigneur de guerre. Euh, qui, qui ont le mérite d'être euh, d'être là. Qui y a toujours le fameux trait qu'il euh, qui a dans plusieurs codex. Euh, qui là s'appelle euh, Lord of the Hidden Knowledge. Euh, alors j'aurais dit le Seigneur de quelque chose de caché, ouais, euh, voilà. du savoir caché. Ouais. C'est ça ex Exactement. Enfin, oh là là, tu as fait, Wa Wall English, fait, fait Wall Street English, non J'ai fait Wall Street English. Ok, euh, alors ce trait là bah, c'est un, un grand classique. Hein. Sur un 5, vous pouvez récupérer le CP que vous avez utilisé. Ça vous donne ouais. une reroll pour euh, une touche, une blesse ou euh, une sauvegarde d'armure. Enfin, voilà, on, cool. euh, on a vu que tes patrons étaient quand même des, des jolis mulasses avec leurs marteaux parce que c'est pas intéressant tout simplement on leur donner plus une attaque. Il y a aussi celui-là. Ouais. Euh, non, euh, ce, là, là c'est plus un, un plus un dommage. Non, mais Tana, tu peux aller ah, oui, chercher oui. Le, le. Ah oui, là je parle des, des, oui, euh, des traits seigneurs de guerre, Death Watch. Ouais. Ouais. Je parle vraiment des, des, des Death Watch. Ouais. Et ensuite, il euh, y a de Watch Eternal euh, qui le donne. Le regard éternel un peu. Ouais, alors c'est plus la veille. La veille éternelle. Ouais, ouais. parce que la Death Watch ouais, euh, veille euh, sur l'univers par ouais. rapport à l'invasion Xenos. De Zenos. The Watch Eternal, ce qui est intéressant parce qu'il donne un Finnopane à 6 plus aux mecs qu'il qu y a autour. Donc euh, quand on a nos petits packs qui sont en train de charger avec notre seigneur de guerre qui est, qui est au feu, parce que. C'est pas dégueulasse, ça, le Finnopane à 6 plus en c'est sympa. Parce que, ouais, ouais, je ne veux plus hein. C'est assez, assez rigolo. Euh, sur des, des, des primaries, ça a du 5. Et... Ouais, c'est assez sympa. Ouais, Après, il y en a d'autres. Ouais. Euh, mais bon, c'est voilà. les deux qui ont retenu mon attention. Clairement, euh, dans un monodex, moi, je préfère récupérer mes CP parce que vos CP, vous allez en avoir besoin pour vos strates. Voilà. Moi, moi personnellement, le trait de seigneur de guerre que, que j'utiliserai dans une dans un liste monodex, c'est celui pour récupérer les CP parce qu'on en a besoin pour euh, tous les stratagèmes qu'il y a euh, dans le codex. Quoi. On a fait le tour des traits de seigneur de guerre qui ont attiré ouais. ton attention. Euh, c'est la même, il y a des reliques qui, euh, qui un petit peu euh, te sont... <rire> ouais, qui sont, qui sont intéressantes. Sans, sans plus non plus, on ne va pas changer le game, sauf une peut-être. Euh, mais donc j'en ai sélectionné deux. 2 plus 1, moins 3, on retient 5. Donc, deux reliques. Euh, la 2 Aegis, La première, euh, c'est en fait. Euh, un bouclier éternel L'équivalent d'un bouclier éternel. 3 plus 1 vue. 3 plus 1 vue, Mais c'est surtout que ça donne sur une bulle à 6 pouces, autour du porteur, s'il n'a pas bougé, une sauvegarde invulnérable de 5 plus. Ouais. Donc, ça permet d'augmenter la tankiness d'unité de fond de cours. Euh, bon, voilà, ça peut être intéressant. Ouais. Mais surtout. Ouais, la deuxième. La deuxième est la plus importante, je le trouve. Euh, C'est la beacon angelis qui permet en fait au porteur de faire téléporter une unité sur la table ou dans le téléportarium à 6 pouces de lui ouais. et à plus de 9 pouces de l'adversaire. Donc en fait au final de donner un TP gratos. Ouais. Donc en fait quand on pense au stratagème qu'on a 3 unités qui peuvent être en FEP, ça veut dire que potentiellement si on place le personnage au bon endroit au bon moment, on peut avoir 4 unités au bon endroit au bon moment sur la table. C'est-à-dire que tu vas mettre ta relique au mec avec son réacteur. Ouais. Tu vas avoir gardé une unité euh, en fond de cours. Mmh, tu fais arriver ton mec à la relique et lui, il ramène le, il ramène le gang. Je fais bouger au advance donc en moyenne, je vais bouger de 15. C'est-à-dire que j'ai un mouvement de 15 et je peux mettre à 6 pouces ouais. autour du porteur et à plus de 9. Donc, ça veut dire que je peux, je peux vraiment catapulter à ah ouais, 21 ouais. pouces une unité. Euh, C'est vraiment hyper intéressant et ça permet d'avoir... Bah, une unité euh, supplémentaire de catapulté et au coeur du combat euh, directement quoi et cette, cette euh, relique je trouve est la relique la plus forte euh, euh, du codex mais et la, et la plus intéressante donc voilà ça c'était euh, c'était pour les, les reliques donc là globalement on a balayé les entrées du codex que ce ouais. soit euh, les slots en termes de QG, troupes etc etc hum. euh, les stratagèmes, strates, ouais. les spécificités que tu as cité au début ouais. et là les reliques encore une fois il y a d'autres choses à voir dans le codex découvrez le et, euh, moi je et, me, moi ouais. je me suis vraiment focalisé sur pour moi la des fois je sais quoi c'est une armée de marine c'est une armée de marine spécialisée pour tuer de la masse pour tuer de la masse et, et aussi buter du xéno uh, et aussi bien encaisser et se, et se positionner au bon endroit et, et, et, buter, et, du et buter du xéno et je crois que elle est pas mal pour buter du xéno aussi ouais. uh, c'est ça, ça a plutôt de l'utilité là dedans uh, donc voilà donc c'est on a on a balayé un petit peu tout ce qu'il y avait à faire uh, en soi, la Def Watch pour moi, en monodex, dans un milieu compétitif, c'est pas une liste facile. C'est une liste qui demande énormément de doigté, de bien connaître les listes, de bien connaître les différents strats, de monter aussi quelque chose avec euh, un maximum de CP pour pouvoir utiliser pleinement le, le, la, la puissance ouais. de vos unités. Et puis, bah, voilà, avoir ces bonnes petites euh, euh, kill teams que vous montez euh, et qui vont être mobiles, tirés, aller au bon endroit, euh, Alors, bien quoi Moi, je dirais que malgré tout, ça reste quand même un, co un codex élitiste, parce que le marine, ah bah, ça a tendance euh, à être élitiste. Euh, et euh. c'est aussi la difficulté des codex élitistes, c'est d'aller chercher son pool de points de commandement ouais. sans aller, comme tu dis, vers les soupes. Et ça, c'est une ça. difficulté. C'est une grosse, grosse et difficulté. Et c'est aussi pour ça que euh, toi, tu vois plus ce codex s'intégrer dans, une, dans, dans le mot-clé Imperium, ouais, qui va lui permettre d'aller chercher euh, bah, les points de com et, et sans doute aussi d'autres éléments ça. qui lui manquent. C'est-à-dire qu'à 1000 à, à points au moins, ouais, on peut faire euh, on exemple, mis, un, fou, bataillon un, et, un bataillon. Ouais, et un bataillon, et puis euh, voilà. 8 points de com, tu, tu peux faire 2-3 trucs. Euh, après, au-dessus, tu vas vraiment pêcher à trouver du point de com. Et là, en fait, c'est, euh, comme tu le dis, on arrive sur la logique de, de soupe impériale. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher des, des points de com ailleurs. Donc euh, bah, vous pouvez avoir des bataillons pas chers, euh, des skitaris, euh, des gardes impériaux, des sœurs de bataille, enfin voilà il y a, y a différentes, ouais. euh, différentes choses, même des marines. Euh... Pour l'intégrer aussi, il euh, y, y a le fait d'aller chercher des points de com, comme tu l'as dit, et qui va permettre d'aller chercher sur le mot-clé impérium. Il y a peut-être aussi des, des manques à combler au niveau, ouais. de, au niveau du codex qu'on va aller chercher sur euh, bah, peut-être le... bah déjà la présence sur table au premier tour ouais, voilà. parce que c'est bien beau d'avoir toutes vos unités en FEP, mais il faut, du monde, sur il, faut il faut minimum 1000 points que... ouais, ouais, ouais, il faut il clair, faut hein. 1000 points sur la table à minima et il faut la moitié de tes unités sur la table mm. donc euh, du coup tu euh, bah, tu peux pas mettre tout le monde en FEP et en avant-gardes quoi es obligé d'avoir des gens sur la table donc il faut aller trouver ces unités là donc ça c'est un, un premier problème et donc du coup il faut aller chercher dans dans d'autres codex et surtout euh, on en a parlé tout à l'heure, il euh, n'y a aucune, très, très, très peu de sources de contre-psy. Donc, euh, vous êtes vraiment très vulnérable face à des unités, ouais. euh, enfin, des armées telles que bah, l'Eldar, tout simplement, ouais. enfin, qui n'est pas vulnérable, mais euh, l'Eldar, euh, le... Le, le Thousand son le démon de manière générale, enfin, voilà, et il faut, il faut trouver aussi une source danti dans un type vous pouvez la chercher. Euh, bah, la de les soeurs de, caries, bataille, les soeurs qui font de bataille, bataille, et puis t'as la la garde interne, les astropat, tout ce genre et de etc. Chose, etc. Là, Voilà, ce genre de choses là. Donc voilà, il faut aller, il faut regarder ce qui, ce qui vous correspond, ce que, ce que vous aimez. Euh, bah moi, euh, moi je, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Euh, J'ai une grosse armée de gardes, donc du coup j'aime bien avoir mes gardes pao pour pouvoir avoir une grosse présence sur la table, ouais. une grosse empreinte, avoir des gros blobs bah, qui, qui mettent du temps à se faire buter. Et euh, pendant que la Def Watch arrive, bah c'est un euh, une super combinaison. La brigade impériale a aussi le luxe de pouvoir t'offrir une brigade. Pas trop cher, ouais, tout est d'aller chercher les 9 points de com qui vont bien. C'est ça. ça. Et ça en fait plus plaisir. de récupérer des points de com voilà, par okay. ailleurs. enfin voilà ouais. il, y a, il y a tout un tas de, de, de combinaisons qui s'offrent qui à nous. Après, il faut les chercher, les tester. Est-ce que ça s'adapte à votre style de jeu ou non mmh. voilà Et puis, il faut aussi jouer des figurines qui nous plaisent. Bon, parce que c'est bien beau d'optimiser, mais il y a un moment donné aussi, on a envie de jouer bah, les, les figurines qui nous plaisent le plus. Et euh, voilà, c'est pour ça que moi, des fois, bah, je vais aller jouer à un Corvus Blackstar, alors ouais. que... Après, clairement, les, les figurines, euh, bah, les, les figurines uh, Death Watch, il y, a, y a du Mars du Marines. Ouais. Mais euh, je trouve que les, les, les gammes qui sont sorties euh, avec les sympa. kits de stuff, etc., c'est vraiment, ça, ça a du charisme. Sympa. Ça a clairement du charisme. Moi, j'ai un grand problème avec le Space Marine, c'est que je les trouve très sympas, sauf que, bah, pff, tout d'une même couleur, tout Enfin, voilà... Alors que là, le de, Watch, c'est. De pétillant. Ouais, mais, mais alors que là, le, le c'est, bah, j'ai pris les meilleurs gars des, des meilleurs euh, des ouais, meilleurs le... chapitres tout autour de moi et, et voilà, j'ai fait un gang de un gang gang. de violeurs de Xeno quoi, et c'est génial. Je trouve les mecs super super, euh, euh, car... enfin pas caractéristiques, mais avec un charisme ouf et euh, je trouve ça vraiment hyper sympa parce qu'on peut vraiment mettre tous les chapitres qu'on a envie avec la petite ah, enfin ouais, ouais, ouais. la petite épaulette droite d'ailleurs. Oh, bref, on s'en fout, c'est du flou. Bon, clairement, le codex Deathwatch, un bon codex, ouais. puisqu'en plus il bénéficie de la baisse des coûts en points du chapter, approved, ouais, du euh, chapter 2018. approved 2018. Donc ça, très intéressant. Ouais. Et, euh, et puis on est, comme tu le disais, on est toujours dans la notion du codex du, du mot-clé Imperium qui ouais. va nous permettre d'aller chercher des armes à droite, tout à, à gauche, et tout de tout s'amuser un peu. Quoi. Ouais, il y a, y, a, y a plein de choses à faire. Euh, pour moi, c'est euh, le top codex des Marines. C'est celui qui est le plus, voilà. plus au-dessus parce qu'il prend vraiment tous les meilleurs éléments, un peu comme dans le fluff, voilà. mais il prend tous les meilleurs éléments. Après, voilà, il, faut, il faut vraiment construire autour euh, des choses pour euh, permettre d'avoir du, du command point, euh, pour pouvoir euh, utiliser pleinement, euh, pleinement le codex. Quoi. Voilà. On a fait le tour Je pense qu'on a fait le tour et euh, je pense que euh, c'est une liste, c'est euh, une armée qu'on verra euh, dans, les, dans les prochains qualifs. C'est parti pour la fast review. Ouais, ouais Mais par contre, la relique que je trouve vraiment incontournable, c'est la Beacon angelis Donc, euh, il y a deux reliques qui ont retenu mon attention. La première, qui est la Dominus Aegis, qui est tout simplement un bouclier tempête qui donne une 3+, plus. Ouais. Donc la Dominus Aegis, pour moi, qui est, enfin, c'est un, un peu anecdotique comme relique qui est sympa, mais celle, par contre, que je trouve un. Je vais prendre un coup d'eau, Et Si je devais dire un mot de la fin, c'est de mettre un pouce bleu Oh, c'était nul